Bonjour. Donc, euh, la dernière fois, on avait parlé de coaching en magasin. Aujourd'hui, on va parler de personnalisation. Mmh. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la personnalisation concrète Alors, La personnalisation dans, dans le retail, c'est simplement tenir une promesse. Euh, les marques disent depuis des lustres, je vous promets une expérience client unique, mais je vais quand même vous vendre le même produit que tout le monde. Euh, et puis, on a beau être à l'ère du big data, où on va récolter tout un tout un tas de données pour scruter vos parcours, pour analyser vos comportements, pour vous faire du marketing uniquement pour vous, etc. Les produits qu'on va vous vendre vont être de plus en plus standardisés, euh, quel que soit le... Euh, qui que vous soyez, quel que soit l'endroit le, dans la planète où vous l'achetez. Euh, alors c'est un peu caricatural, mais on s'aperçoit finalement que le consommateur, quand il peut sortir de ça, c'est-à-dire avoir la, la garantie d'une marque connue reconnue, mais avoir un produit qui lui ressemble un petit peu plus, il va le faire. Euh, si on prend les écrans d'ordinateur euh, tout le monde achète des ordinateurs de plus en plus normés, de grandes marques mais la première chose qu'on qu fait c'est de mettre un fond d'écran personnalisé une photo de ses enfants, avec quelque chose sur le logo de son entreprise, le smartphone c'est pareil y a, y a, y a de, on, on va globalement vers les mêmes modèles mais la première chose que le consommateur fait c'est d'avoir euh, une enveloppe, une coque un fond d'écran, l'organisation des, des icônes, etc. qui va lui ressembler euh, si on prend euh, l'automobile, secteur industriel et hyper standardisé par excellence, eh bien on voit depuis quelques années, euh, en, en 2007, euh, Fiat avait lancé la, la Fiat 500 personnalisable avec euh, targuaient d'avoir euh, plus d'un million de combinaisons possibles entre la couleur, des rétroviseurs, des pare-chocs, des stickers, voilà. et, euh, Citroën a fait ça avec la DS3, euh, Mini en fait aussi un cheval de bataille, voilà. ces grandes marques euh, n'hésitent pas à vous faire payer même, même plus pour vous permettre d'avoir le produit joli, valorisé, etc., mais qui va vous ressembler, que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ça, euh, c'est euh, l'origine de la personnalisation, et c'est une tendance qui se développe de plus en plus, euh, que ce soit Outre-Atlantique ou en Europe, et même très près de chez nous, et on ne le voit pas forcément. Est-ce que vous avez des exemples, justement, de personnalisation ouais, alors, Bien sûr, il y a, a, a d'abord une petite tendance... Euh, naissante de personnalisation de l'expérience. Vous allez par exemple dans le magasin euh, Converse Store de Sceaux, so, un hein, magasin de basket, euh, vous pouvez choisir par avance euh, la playlist musicale qui sera jouée lors de votre venue. Voilà. Quand je vais venir de telle heure à telle heure et je voudrais entendre tel artiste, etc. Euh, vous avez une chaîne euh, qui s'appelle euh, Si Wonder qui propose maintenant dans certains magasins euh, des cabines d'essayage très jolie et avec une sorte de petite, de petite tablette tactile qui va vous permettre de choisir l'intensité de la lumière, euh, le, le type de musique, l'ambiance musicale, euh, le volume de la musique euh, et même éventuellement faire appel à la vendeuse si vous avez besoin d'un conseil. Donc là, vous êtes dans une ambiance particulière lors de votre visite en magasin. Bon, C'est naissant c'est pas ce qui se développe le plus parce que c'est difficile, c'est pas adapté à tous les secteurs. En revanche, la personnalisation des produits dont on parlait à l'instant se développe énormément. On le voit avec les baskets. En les baskets, vous avez des marques comme New Balance ou comme Nike avec le concept Nike ID qui vous permet de, de définir soit sur Internet à la maison, soit en magasin avec des bornes, soit dans des espaces dédiés en magasin, de définir toutes les combinaisons de couleurs possibles pour le modèle de basket que vous avez choisi, de faire un marquage, de faire ce que vous voulez, et euh, 3-4 semaines après vous recevez euh, la paire de baskets avec le logo Nike, avec tout ce que vous avez au New Balance, mais qui vous correspond avec votre nom, etc. Euh, Converse va encore plus loin. Puisque sur ces baskets en toile, ils proposent dans le magasin de Soho de vous les imprimer directement sur place. Et là, vous choisissez, pareil, sous, sous forme d'iPad, des décors. Vous pouvez recouvrir complètement les, la chaussure de, de décor, de texte, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Et c'est imprimé sur place. Alors, à l'origine, il y a quelques années, c'était euh, vous l'aviez dans la demi-heure. Là, selon les moments, vous pouvez l'avoir dans la demi-heure ou quelques heures s'il y, y a pas mal d'attentes. Euh, mais c'est un intérêt extrêmement fort pour la marque parce que la marque permet au consommateur d'avoir un produit qui va vous ressembler, qui va être particulier, vous allez pouvoir mettre votre nom, ce que vous voulez, donc le consommateur va l'exhiber, il va être fier de son produit différent. En l'exhibant, il va exhiber la marque, il va exhiber le logo Converse, le logo Nike, que sais-je, je vais exhiber la marque qui me permet de me valoriser. Donc il y a vraiment cet, cet intérêt mutuel entre le consommateur et la marque, de permettre d'avoir un produit euh, très particulier. On comprend l'intérêt de la personnalisation dans la mode, mais est-ce que cette personnalisation est aussi présente dans d'autres secteurs oui. Alors, là, là, on était dans la mode de masse. Oui. Euh, vous avez l'artisanat. Il euh, y a un artisan euh, à Paris euh, qui fait des chaussures en cuir euh, à l'ancienne et qui va vous faire des patines personnalisées. C'est une entreprise qui s'appelle Le Gazelle et qui va, comme un artiste, vous faire une, une patine de chaussures dans des tons complètement dingue, vous pouvez définir avec lui du vert, du rose, du jaune, tout ce que vous voulez une combinaison de couleurs, sur du cuir, sur les chaussures mais aussi sur une ceinture, sur un portefeuille etc euh, vous avez ça, donc ça c'est l'artisanat euh, vous avez ça dans des, dans des secteurs euh, dans, auxquels on ne penserait pas comme l'alimentaire Homo a, a lancé, euh, la lessive Homo cher à, à Colus a, a lancé euh, un site qui s'appelait euh, mayomo.fr pendant une, une certaine période c'est un site événementiel, vous pouviez définir votre propre lessive avec euh, les odeurs, euh, la couleur, euh, le flacon, les dessins, et puis faire un marquage particulier de votre propre lessive et vous la receviez par la poste. Euh, vous aviez eu ça un peu plus connu avec Coca-Cola qui a lancé d'abord euh, des bouteilles euh, avec des prénoms parmi les prénoms les plus utilisés par pays en France, mais vous avez eu aussi une campagne événementielle où sur des canettes de Coca-Cola vous pouviez imprimer à la place du logo le prénom que vous souhaitiez. Monoprix a des campagnes événementielles comme ça. Nutella remplace la marque Nutella qui est sur l'étiquette avec la même typographie, les mêmes couleurs par un prénom, par un mot que vous allez pouvoir choisir. Là, on est dans quelque chose de très fun. Vous avez une économie qui s'est créée avec la marque The Case qui est quelque chose d'assez nouveau, qui vous permet de personnaliser complètement des coques de téléphone portable ou de, ou, de, ou de tablette, avec une photo, un marquage, etc., en magasin. Ça, c'est réellement de la personnalisation qui se fait en magasin, et, et, et vous venez chercher le produit une demi-heure, une heure après, selon influence Vous pouvez aussi le faire à distance depuis votre ordinateur et le recevoir par la poste. Euh, voilà On a eu aussi euh, euh, des exemples auxquels on, on, on ne pense pas... Euh, Saint-Maclou, vendeur de moquettes bien connues, se veut aujourd'hui créateur de tendances et vous permet d'avoir, de créer de la moquette personnalisée. Vous avez une marque, un site web qui s'est créé sur l'idée de personnaliser vos, vos volets et vos stores. Ça s'appelle je-décore-mon-volet.com et là vous pouvez uploader une, une photo, un décor et l'imprimer sur des stores à vos mesures et vous allez avoir... Voilà, vous avez une fenêtre qui, qui donne sur une cour, et ben vous allez imprimer sur un store un paysage de montagne, une photo de vacances euh, sublime. Ben c'est à vous, c'est chez vous. Et, et on a ça même dans des secteurs euh, que l'on ne pense pas. J'ai vu chez, chez PetSmart, une enseigne américaine d'articles pour animaux, euh, une machine. Euh, en fait, vous, vous achetez une médaille pour euh, votre animal et puis, une fois que vous l'avez payé, vous rentrez un code sur une machine, vous mettez la médaille dans la machine et vous allez graver le prénom de votre animal ou un message, etc., et qui va porter autour du compte. Alors, la personnalisation, ça existe depuis des années. On en a parlé beaucoup, notamment sur Internet. Est-ce qu'on en a fait le tour, finalement Alors, on pourrait dire qu'on en a fait le tour et que ça s'est développé dans tous les secteurs, mais en fait... Euh, on est au début d'une révolution qui va complètement exploser avec la démocratisation de l'impression 3D. Ça a commencé. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, euh, La Poste euh, qui a ouvert dans certains bureaux de poste euh, des espaces avec une imprimante 3D disponible pour apprendre, sensibiliser le public, mais permettre de créer une coque de smartphone euh, en 3D euh, sur place euh, qui vous ressemble. Euh, Auchan a ouvert aussi quelques tests euh, comme ça où ou sur la base d'imprimantes de, de, 3D en magasin, on va vous apprendre à faire euh, un mug, un bracelet, etc. Euh, ça, c'est le début. Euh, J'ai découvert, il y, a, il y a peu de temps, à New York, une enseigne qui, créée, qui a créé un business model sur quelque chose de particulier. C'est une enseigne qui s'appelle Normal, euh, qui est de vous permettre d'avoir des écouteurs euh, de très haute qualité, des écouteurs pour la musique, pour son smartphone, etc., de très haute qualité, mais avec une pièce qui est imprimée en 3D et qui est... Personnalisé en fonction de photos prises de la physionomie de votre oreille. Et donc, ça n'est que pour vous. Alors, ça a l'avantage de tenir parfaitement bien à l'oreille, même quand vous bougez, quand vous faites du sport, etc. etc. et d'être complètement adapté au dessin de votre oreille. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est réellement un nouveau business qui s'est créé grâce à l'impression 3D parce qu'il y a cette pièce qui s'est rajoutée en plus ils le font sous forme d'expérience en magasin avec une application qui vous prend en photo ou alors vous pouvez faire à distance en téléchargeant l'application vous-même vous avez aussi une enseigne qui s'appelle Photofig en Asie qui vous permet de prendre quatre photos de vous euh, avec, pareil, leur application sur le smartphone en fonction de certains critères. Vous, une fois que ces photos sont prises, vous recevez une figurine à votre effigie en impression 3D. Euh, et on n'en est en fait que tout début, parce que ce n'est pas encore extrêmement développé, ça commence à se démocratiser, on commence à travailler sur les usages. Mais la révolution qui arrive avec l'impression 3D, on ne... On n'imagine pas à quel point les, les, les conséquences vont être fortes. Il enfin, va y avoir des répercussions dans, dans les domaines de, de la production, dans les domaines de la logistique, euh, dans le marketing, dans la lutte contre le, la contrefaçon aussi. À partir du moment où, où vous ne pouvez plus être contrôlé à la douane euh, ou à l'avion avec un produit contrefait, mais que vous avez simplement à télécharger euh, les plans 3D d'un produit que vous allez construire chez vous, ça va être complètement dingue de la même manière les premières marques qui vont créer leurs propres outils euh, leurs propres produits et qui au lieu de vous vendre ce produit produit ils vont simplement vous vendre le fichier alors peut-être avec des systèmes de protection utilisation euh, juste une fois etc etc mais on va vous permettre d'envoyer l'information euh, on va vous envoyer l'information et vous permettre de créer votre produit à la maison Là, on sera dans la personnalisation à l'extrême et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer quelle sera l'ampleur de, de cette révolution.